C'est maintenant le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Les salaires incroyables de la Commission de l'énergie de l'Ontario dit que l'Ontario ne devrait pas être euh, responsable de hauts salaires, et j'entends les membres du gouvernement rire, mais ce n'est pas une question dont il faut rire, Monsieur le Président. Ce que l'on dit depuis très longtemps, c'est que les salaires d'Hydro One sont déconnectés de la réalité. 4,4 millions, millions de dollars en salaire pour le PDG d'Hydro One est absolument déraisonnable. Il fait dix fois... Le salaire des autres PDG d'entreprises de, similaires à l'échelle du pays. Est-ce que la Première ministre réglementera ces salaires pour qu'ils soient plus en lien avec les salaires que l'on voit à l'échelle du pays? La Première ministre, je sais que le ministre de l'Énergie voudra commenter, mais pour être clair. Ce qui a été dit de ce côté de la Chambre, comme le député de l'opposition posait sa question, personne ne riait. Eh? En fait, c'était une déclaration que le système fonctionne. C'est exactement le rôle de la Commission. Et comme je l'ai dit, le ministre dé détaillera la situation. Mais Ce que nous savons, c'est que les gens de cette province ont vu en moyenne une diminution de 25 sur leur facture d'électricité. Dans les collectivités rurales, c'est jusqu'à 50 de réduction. Nous savions qu'il y aurait un défi pour plusieurs personnes de la province, étant donné tous les investissements que nous avions à faire pour reconstruire le réseau d'électricité, nous avons diminué les tarifs. Et comme je l'ai dit, la Commission de l'énergie de l'Ontario a un travail à faire et elle le fera. Complémentaire. Encore une fois, la Première ministre, les libéraux sont prêts à appuyer les, ces postes, ils ont créé un club des millionnaires de hauts fonctionnaires à Hydro One. Et franchement, si les augmentations n'arrêtent, simplement parce que c'est l'opposition qui a souligné ces augmentations. On ne connaît encore que quelques de quelques-uns de ces salaires mi de millions de dollars parce que le gouvernement les a conservés secrets. Ils sont retirés de la liste solaire. Question très spécifique à la Première ministre. Il est temps de changer cette culture. Est-ce que la Première ministre s'engagera à divulguer les salaires de tous les hauts fonctionnaires bien payés d'Hydro One? La réponse, oui ou non, s'il vous plaît. La Première ministre, au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Lorsqu'il en vient au salaire de Hydro One, c'est une entreprise publique, maintenant comme le sait très bien l'opposition, et les décisions de rémunération ne sont pas prises par le gouvernement. La semaine dernière, ce parti se plaignait des décisions de la Commission, et aujourd'hui, il les aime. C'est la raison pour laquelle. Intervention du président. Je vais mettre fin aux interruptions, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, la Commission est un organisme quasi-judiciaire et réglementateur parce qu'il a le meilleur intérêt des consommateurs à cœur. Et c'est la raison pour laquelle on voit ici que le système fonctionne. La Commission a reconnu qu'il qu y aura une façon de trouver une façon de protéger les consommateurs de plus en plus. Merci. Complémentaire final... Encore une fois, à la première ministre, on ne peut pas obtenir d'engagement de retourner les salaires de millions de dollars sur la liste soleil. Voilà la question qu'on vient d'éviter. Mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Devinez quest ce qui s'est passé la semaine dernière. Les tarifs augmentent encore. Une autre augmentation de tarifs, c'est incroyable. Le ministre prétend avoir fait des investissements dans ce système. ne sont en fait que des contrats qui ont été donnés à des entreprises amies des libéraux. Nous avons un besoin de, de réparation. Pourquoi est-ce que ce gouvernement dépense 5,5 millions de dollars alors que les tarifs. sur des publicités qui disent que les tarifs diminuent alors qu'ils augmenteront à date de la, en date de la semaine passée? Le ministre. Parlons de ce qui diminue, 25 de moins sur les factures d'électricité de la population, et c'est grâce à ce gouvernement et ce sans l'appui de l'opposition. Nous nous assurons que les tarifs suivent l'inflation. Et lorsqu'on parle d'Hydro One, en 2017, intervention du Président député de Prince Edward Hastings, revenez à l'Ordre. Et vous savez pourquoi. Continuez. Nous verrons une augmentation de 0,1 et 0,2 pour 2018. Cela étant dit, laissez-moi rappeler à l'opposition que le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité en Ontario amènera environ aidera 5 000 entreprises, PME et terres agricoles dans la province. Nouvelle question chef de l'opposition. À la première ministre, hier, le président, la présidente de la, du Conseil du Trésor a dit qu'elle n'était pas d'accord sur le fait que la publicité déposée par le gouvernement est partisane. La vérificatrice générale a fait une déclaration à l'opposé. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de remettre en question la vérificatrice générale qui est un, une haute fonctionnaire indépendante de l'Assemblée? La première ministre, je sais que la présidente du Conseil du Trésor voudrait commenter, mais pour rappeler au chef de l'opposition, nous sommes le seul territoire de compétence au pays qui a une loi qui amène des restrictions entourant de la publicité, les restrictions en place, nécessite que les lois ne soient pas partisanes et j'aimerais rappeler au euh, député de Népessing qui criait je crois ce qui était en place c'était des publicités qui avaient le visage de, du premier ministre l'ancien premier ministre euh, conservateurs sur les publicités. Rien de tel ne se produit maintenant. Il y a des règles très strictes en place. Nous sommes le seul territoire de compétence qui agit, qui a des règles entourant ces publicités. Les autres territoires de compétence se tournent vers nous pour nous imiter. Complémentaire. À la première ministre, le seul territoire de compétence en Ontario qui essaie de qui a, a besoin de telles restrictions, c'est l'Ontario, parce que nous avons vu une augmentation du budget des médias. Intervention du président. Revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Monsieur le Président, les chiffres ne mentent pas. Le gouvernement achète, en gros, une augmentation de 25 millions de dollars, a augmenté de 25 millions de dollars à 57 millions de dollars en publicité c'est plus du double et c'est complètement inacceptable. Monsieur le Président, à la Première ministre, est-ce que le gouvernement a augmenté les publicités gouvernementales simplement pour aider leur propre réélection Est-ce que la Première ministre a, acceptera de ne pas gaspiller l'argent des contribuables en publicité La Première ministre, nous avons été très clairs. Les publicités qui sont en place informent, renseignent la population sur les programmes, sur les changements que nous faisons. Et c'est intéressant. Le chef de l'opposition a siégé au groupe parlementaire de Harper, de M. Harper pendant neuf ans. Et je crois me rappeler que du plan d'action économique du Canada, qui a été annoncé à l'échelle du pays. Je ne me rappelle pas avoir entendu la voix des députés d'arrière-banc disant que c'était inacceptable. La réalité, nous voulons renseigner les gens sur les programmes, la diminution des factures d'électricité, sur les médicaments qui seront gratuits pour les jeunes. Ce sont des renseignements qui sont nécessaires pour la population. Complémentaire. Arrêtez la pendule. Intervention du Président. Complémentaire. Monsieur le Président, de nouveau la Première ministre. Et elle vient de parler de la façon dont elle critiquait les publicités partisanes. Malheureusement, elle est devenue ce qu'elle critique. Intervention du Président. Monsieur le Président, malheureusement, la Première ministre est devenue ce qu'elle a déjà critiqué, mais encore plus loin, et ce, à un niveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Elle prend les publicités, de, le budget de 25 millions à 57 millions pour une année électorale. Est-ce qu'elle croit que la population est stupide, qu'elle ne comprend pas elles utilisent cette publicité pour faire campagne. La, la vérificatrice générale l'a dit, c'est partisan. Tout le monde le voit que c'est partisan. Mais la première ministre dit faites-moi confiance, ne faites pas confiance à la vérificatrice générale. Je suis du côté de la vérificatrice générale. Est-ce que la première ministre abandonnerait cette publicité partisane Veuillez vous, vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous, vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre du Développement économique et de la croissance, à s'il vous plaît. La présidente du Conseil du Trésors, merci. J'aimerais répéter ce que j'ai dit au, au comité des budgets des dépenses une douzaine de fois et apparemment des représentants euh, au budget des dépenses n'ont pas dit au chef de l'opposition ce qui se pensait. Dans une ligne qui s'appelait Achat groupé des médias, euh, qu'on voit dans les budgets des dépenses. C'est vrai que ça a commencé dans l'exercice financier 2016-17 à 25 millions, millions de dollars. Mais. Euh, peu de temps après le début de l'exercice financier, on a consolidé la publicité et cela voulait dire que les chiffres c'était de 50 millions. Cette année, c'est 56 millions. Et la raison, c'est le coût additionnel de traduction pour assurer que tous les Ontariens et Ontariennes recevent tous les renseignements qu'on puisse être en conformité avec la loi sur les personnes handicapées pour les gens qui ont des difficultés visuelles ou auditives puissent avoir les renseignements. Et on a aussi inclus la publicité numérique. Merci. La députée Merci, M. le Président. Ma question est pour la Première ministre. Il y a une surcapacité dans les hôpitaux de l'Ontario. Il y a engorgement. La Première ministre le sait. Le, le ministre de la Santé le sait. Les gens de l'Ontario qui vont à l'hôpital le savent. Les libéraux pensent que de réduire de 300 millions de dollars les hôpitaux dans cette année budgétaire, dans ce budget, et d'ouvrir 150 lits temporaires à Toronto va résoudre les problèmes. Ce n'est pas le fait, ce n'est pas vrai. Est-ce que la première ministre ignore de façon objective. La Magnitude de cette crise, ou est-ce qu'elle est tellement découpée de la réalité avec ce qui se passe dans les hôpitaux? La première ministre? Merci, Monsieur le Président. Et je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée veut commenter, mais qu'il soit clair. Dans notre budget de cette année, il y avait plus de 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars de financement additionnel pour les hôpitaux. On reconnaît qu'il fallait avoir une injection de fonds et ça faisait partie de cette d'une augmentation de 7 milliards de dollars sur les 7 ans à venir. Donc on le reconnaît que les hôpitaux ont des problèmes, mais où on parle l'ouverture de lits dans un établissement qui était fermé, c'est intrigant. que les néo-démocrates ne voient pas s'il y a un défi et c'est la saison de la grippe et d'avoir une meilleure capacité. Ils ne voient pas que de résoudre ce problème, ça serait une bonne chose. C'est ce qu'on fait. On résout un problème qui est imminent. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. L'hôpital mémorial de Tilsonburg est arrivé à la capacité de 123 en janvier 2017. Pour que vous savez, Monsieur le Président, 80 de capacité, c'est le maximum que les experts considèrent sécuritaire pour les hôpitaux. Est-ce que c'est assez pour convaincre la Première ministre qu'elle et son gouvernement libéral doivent agir tout de suite pour arrêter cette crise, pour qu'elle s'en tire? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président et j'ai regardé le taux d'occupation de l'hôpital de Tessembourg, les données plus récentes, sauf si, magiquement, la députée a des données euh, récentes d'avril en juin. Ils sont en deçà de la capacité. Et en fait, la députée sait que la grande majorité des hôpitaux de cette province sont en deçà de la capacité et souvent beaucoup de beaucoup. Mais je ne peux pas comprendre que ce parti qui est opposé à la proposition venant d'une demi-douzaine des hôpitaux dans la partie nord de la grande région de Toronto pour ouvrir 150 lits pour soulager la pression sur ces hôpitaux, pour avoir des gens qui font la transition pour la réadaptation puissent être logés mieux. Ça serait mieux pour eux. Interruption du Président. Seulement les néo-démocrates nous demanderaient d'augmenter la capacité des hôpitaux et opposer cette même, ces mêmes propositions qui ont comme objectif d'augmenter de, de, euh, la capacité. Question complémentaire. Merci. Entre janvier et mai 2017, l'occupat de Tilsonburg a, a eu sa capacité pour les soins aigus en plus de 100 Je vais envoyer le document de demande au renseignement au ministre. ces cinq mois où les gens de Tilsonburg ont été forcés de recevoir des soins médicaux d'un hôpital qui, a au-delà de des niveaux de sécurité, de capacité. Les gens de la première ligne et les administrateurs font tout ce qu'ils peuvent mais ont besoin d'aide. Est-ce que la première ministre va admettre qu'il y a une crise et va assurer que les hôpitaux ont les ressources nécessaires pour donner les meilleurs soins possibles aux familles ontariennes? Le ministre, je proposerai un demi-milliard de dollars aux hôpitaux cette année et l'année dernière en financement répond aux défis dont parle la députée. Ils ont voté contre notre budget qui incluait 24 millions de dollars pour traiter la question des délais d'attente et des problèmes de capacité. Mais ce n'est pas surprenant quand ils ont euh, euh, toute une liste de réduction, un ministre des réductions pour la première année euh, de la dernière élection de de, dépenser, euh, de couper 600 millions de dollars et ils ont dit qu'ils allaient fermer 10 000 lits d'hôpitaux. Ils ont enlevé les soins quand ils ont été un ministre. Et ils ont euh, réduit le budget au, pendant qu'ils étaient au pouvoir leur dernière année. Ils ont réduit le nombre des médicaments au formulaire. C'est ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas prendre de conseils d'eux aucun conseil. Veuillez vous vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez pouvez vous s asseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. le Nouvelle question, la députée de London Fenshaw. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, on a su que trois foyers de soins de longue durée ont été euh, ordonnés d'arrêter d'accepter de, des résidents. Les conditions dans ces foyers sont horribles. Il y a des plaintes d'aliments inappropriés, pas assez de personnel à la violence. Des aînés à London, Mississauga et Fergus, ont droit à voir mieux. Le ministre elle-même a dit qu'il y a un risque de danger pour le bien-être des résidents. Fin citation. Et c'est ce qui se passe dans ces foyers en ce moment. C'est très bien d'arrêter des nouvelles admissions, mais est-ce que la Première ministre peut dire aux familles quel est son plan pour les aînés vulnérables qui reçoivent des soins dans ces foyers et sont forcés de vivre avec ces conditions atroces La Première ministre, ministre de la Santé et des Soins de longue durée Monsieur le Président, je l'ai dit hier et je vais le redire, je prends mes responsabilités très au sérieux en ce qui a trait aux particuliers de cette province qu'ils euh, euh, habitent dans un foyer de soins de longue durée. Et c'est pourquoi c'est complètement inacceptable que ces exploitants ne répondent pas aux normes provinciales qui ne suivent pas la loi. C'est pourquoi j'ai envoyé ces euh, ordonnances de cessation d'admission à ces trois foyers mais c'est important de reconnaître que la plupart des établissements de soins de longue durée sont complètement en conformité avec la loi et donnent des soins de qualité et de, grand, de grande qualité de sécurité. Il faut aussi reconnaître que notre système d'inspection, qui est un système annuel, que tout euh, foyer de soins de longue durée est inspecté sur une base annuelle qui donne des résultats, porte-fruits. Et ça, c'est la preuve qu'on a euh, pu, pu identifier les mauvais exploitants. Question complémentaire. La liste d'attente en Ontario va au-delà de 30 000 personnes. Et la première ministre semble accepter le statu quo et elle est contente d'arrêter les admissions au pire foyer et le fait que la liste d'attente augmente et que les conditions s'empirent. On va dans la mauvaise direction quant aux soins des aînés en Ontario. Plutôt que d'améliorer les soins et ouvrir des nouveaux foyers pour répondre à la demande, on en a la possibilité d'avoir des mauvaises conditions, que ça devienne normal et on ne fait rien sur la liste d'attente. Comment est-ce que la Première ministre peut entendre les histoires de ces foyers ce matin et ne va pas avoir une en euh, enquête wet for « wet love Wetlaufer plus large pour traiter de la question des problèmes systémiques dans le réseau des soins de longue durée. Monsieur le Président, je rejette catégoriquement la perspective de la députée d'en face. Encore une fois, avec la question précédente, je suis confondu par ce que les néo-démocrates nous disent. Est-ce qu'ils veulent ou pas qu'on arrête, de, de, qu arrête les foyers où il y a des problèmes et, et où il y a des problèmes identifiés par les inspecteurs. C'est précisément ce que je m'attendais à ce qu'ils appuient, s'il y a des exploitants qui ne répondent pas à la loi. Et c'est des exemples vraiment évidents. Quand il y a eu des ordonnances contre ces foyers, nous pensons que c'est entièrement approprié et ça bâtit un système meilleur. Et envoie un message non seulement aux foyers, de soins de longue durée de toute la province, que ce comportement n'est pas acceptable, mais cela renforce euh, chez la population que la plupart des foyers de soins de longue durée sont de bons foyers. Ils sont en sécurité chez eux. Question complémentaire finale. Je ne peux pas croire que ce ministre continue à catégoriquement, euh, catégoriquement reconnaître qu'il y a des problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Les aînés méritent de recevoir de bons, de bons soins, de pouvoir prendre des douches, se brosser les dents et d'avoir de bons aliments. Ces questions dans le réseau de foyers de soins de longue durée sont systémiques. C'est plus que trois foyers avec des mauvais soins. Ce pas des pas juste des mauvaises pommes. Bon, il faut trouver et changer notre approche au système de foyers de soins de longue durée. Est-ce que la Première ministre va admettre que la violence, le manque de personnel et, et d'autres problèmes, ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel. Que, Est-ce qu'elle va accepter d'élargir la portée de l'enquête ou être là, enfin, pour voir les problèmes systémiques dans les foyers de soins de longue durée partout en Ontario? Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Merci. Yeah. Le ministre. Monsieur le Président, je trouve remarquablement irresponsable d'un député de dire que presque dans chaque foyer de soins de longue durée que ces événements ont lieu, c'est vraiment outrageux. Et c'est de l'alarmisme et c'est que ça suit la ligne qu'ils ont pour dénigrer et critiquer notre système de soins de santé. On a un des meilleurs réseaux de soins de santé au monde et je vais le défendre défendre jusqu'à la fin des jours. Et Il y a des défis, il y a des problèmes y a inclus dans les foyers de soins de longue durée. Interruption du président. Veuillez compléter. Ce n'est pas juste aux familles, ce n'est pas juste pour les aînés frères qui la peur que leur foyer, c'est moins que qu'on donne moins que les meilleurs soins. Merci. La députée de Windsor-West, à l'ordre, s'il vous plaît. question. Nouvelle question. Le député de Paris saint -Mouskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Richesses naturelles et des forêts. Comme la ministre le sait, on emploie 57 000 personnes dans ce secteur, la plupart dans le nord. Le secteur forestier donne presque 1 sur 5 emplois dans le nord. On a vu ce qui se passe quand les scieries ferment. L'industrie a, a été soulagée quand on, la ministre a remis à plus tard la liste de, sur les espèces en danger. Est-ce que la ministre s'engage à avoir des consultations avec le, les gens du Nord, les euh, autochtones et euh, le secteur forestier avant d'avancer avec les directives sur les espèces à risque? La ministre des recherches naturelles et des forêts. Merci, j'étais très content de rencontrer les députés de OFIA ce matin et c'est un secteur très important pour l'Ontario, euh, plus de euh, 15 milliards de dollars de, de l'activité qui donne des emplois directs et indirects aux gens partout au pays à 260 collectivités. Notre gouvernement a fait beaucoup pour assurer qu'on aura un bon avenir. En même temps, je sais aussi que les gens du Nord prennent leurs obligations environnementales et protection des espèces en danger sérieusement. Ils sont là sur le terrain à chaque jour et il faut trouver une solution qui protège les espèces à risque, qui minimise l'impact. Dans les exploitations forestières et des scieries. il faut continuer à engager tous les partenaires, nos collectivités autochtones pour trouver un moyen d'avancer afin qu'on puisse protéger les espèces à risque et le secteur. Question complémentaire, je reviens à la ministre. Dans le nord de l'Ontario, on a un grand défi pour attirer des gens de l'âge de travail parce qu'on perd des emplois. Le ministre a le pouvoir, la ministre a le pouvoir de faire quelque chose pour aider les gens du nord. Les directives des espèces en danger doivent prendre en ligne de compte non seulement les animaux, mais les gens, leur style de vie et la possibilité d'avoir un emploi. Ce gouvernement dit qu'il se préoccupe de l'emploi précaire, mais vos politiques créent des emplois précaires dans le Nord. Un directeur, arrêtez la pendule. Interruption du président. Le ministre des Affaires municipales, deuxième fois. Veuillez compléter. Un gérant des Syrie a dit qu'il a fait de la pêche et de la chasse et j'ai jamais vu de, euh, depuis 20 ans, a jamais vu de caribou. Il veut que la forêt euh, soit gérée pour le caribou qui n'existe pas et, et de créer de, de, de l'habitat, ça chasserait l'Orignal. Est ce que la ministre va reconnaître aujourd'hui que les gens vivent dans le Nord aussi? et qu'il devait être écouté. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La ministre. Merci, M. le Président. On continue à engager avec nos partenaires industriels les Premières Nations y inclut les ministres fédéraux provinciaux des forêts de toutes les provinces afin qu'on puisse protéger les espèces de caribou et aussi leur relancer. C'est ce programme de relance qu'on réétudie. On a mis une pause pour indiquer d'autres, pour assurer que la science est là, on continue à parler à tous nos partenaires au Canada pour assurer que dans ce dossier, on fasse ce qui s'impose. Mais je ne prends pas des leçons de ce ministre, de l'opposition, du député de l'opposition. Les conservateurs n'appuient pas le secteur forestier en Ontario. On a donné plus de 75 millions de dollars pour le financement des routes des forêts. Sous les conservateurs, les routes forestières ont été délaissées aux, aux municipalités et on a abandonné les municipalités. Merci. Nouvelle question le député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, la Commission de l'énergie de l'Ontario a euh, publié une euh, décision préliminaire sur l'augmentation de, des tarifs d'électricité. Ils ont donné presque tout ce que Hydro One a demandé et va avoir d'augmentation. L'Office a dit la Commission plutôt a dit que ça sera en partie comme dédommagement, mais a approuvé 86,5 des coûts de dédommagement d'Hydro One. L'année dernière, le PDG d'Hydro One privatisé a reçu six fois le salaire du PDG précédent. Est-ce que la première ministre pense que les utilisateurs devraient être reconnaissants que la Commission a réduit cette cupidité des cadres de 45 Merci, Monsieur le Président. Pour l'année 2017, il y aura une augmentation de 0,1 et de 0,2 pour 2018. Ceci étant dit, notre plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité a baissé les factures en moyenne de 20, 25 C'est la réduction la plus importante des, des tarifs dans l'histoire de cette province. Quant à la rémunération des cadres supérieurs, je comprends la réaction de la population quant à cette décision, mais c'est une société cotée en bourse et donc les décisions ne sont pas prises par le gouvernement. C'est une société mieux exploitée. Il y a eu 75% en économie réalisée. Le programme de débranchement en hiver a pris fin. C'est une bonne société, c'est pour ça que ces cadres supérieurs sont en fonction. Contracter un prêt... Pour faire baisser les tarifs n'est pas une bonne stratégie. La première ministre a promis qu'une hydro-one privatisée entraînerait des tarifs moins élevés. Selon son expert en privatisation, la discipline du secteur privé entraînerait des réductions des tarifs. Mais au contraire, le salaire du PDG est six fois plus élevé que son homologue précédent. Il y aura donc une augmentation des tarifs pour le transport de l'électricité et une augmentation des tarifs de distribution. La Première ministre avouera-t-elle que la discipline du secteur privé entraîne davantage de profits privés pour ses amis du secteur privé? Le ministre de l'Énergie. Les clients de Hydro One auront une réduction de 40 à 50 des tarifs. Le député ne veut pas en parler parce qu'il s'est opposé. En plus de cette réduction de 40 à 50 grâce aux efforts de ce gouvernement, parlons de l'amélioration de cette société Il y a plus de communication active avec les clients en cas de problème. Il y a davantage de choix à offerts aux clients quant à la facturation. Il y a un programme de facturation électronique. Les dépôts de sécurité n'existeront plus. Et il y aura aussi une interdiction facultative des débranchements en hiver. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Cette question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Offrir aux ontariens des soins opportuns, que ce soit à la maison ou dans les collectivités ou dans les hôpitaux, c'est quelque chose de très important pour notre gouvernement et aussi pour moi en tant que député de Davenport. Au cours des derniers 14 ans, le réseau de la santé a été amélioré de manière drastique. Nous avons augmenté nos investissements dans la santé qui nous permet de prêter davantage de patients et de faire baisser les temps d'attente. 1 million d'antériens de plus et 94 des antériens ont accès à un médecin de famille. Nous sommes maintenant classés premiers quant aux euh, opérations de genoux, de hanches, quant à l'oncologie, quant au, à l'imagerie euh, diagnostique. Et notre gouvernement a augmenté le financement du réseau de la santé de 23 millions de dollars depuis 2003. Le ministre de la Santé Peut-il décrire les réalisations de notre gouvernement à cet effet Le ministre de la Santé. Merci, j'apprécie tout à fait la question. C'est la semaine de la sensibilisation aux troubles de la santé mentale. Donc je voudrais reconnaître à quel point les soutiens offerts aux personnes touchées sont importants. Il n'existe aucune santé sans la santé mentale. J'aimerais donc remercier les leaders du domaine, un grand nombre d'entre eux oh, qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous avons augmenté leur financement à chaque année. Nous augmentons des investissements dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, dans les services de soins à domicile, dans les services de santé mentale. Et ceci comprend un investissement d'un milliard de dollars ajouté au budget hospitalier une vingtaine de milliards de dollars à la, au cours de la prochaine décennie. Nous allons continuer de faire les investissements nécessaires pour faire en sorte que notre réseau de santé demeure euh, classé premier au monde. La députée. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Le réseau de la santé, c'est une priorité de notre gouvernement et c'est un investissement très important. Mais notre gouvernement fait davantage. Notre gouvernement s'est engagé à offrir aux Ontariens le soutien nécessaire en vue de créer un réseau de la santé intégré qui répond aux intérêts de tous les Ontariens. Le ministre de la Santé peut-il nous informer quant aux investissements qui seront faits pour élargir l'accès aux soins accessibles? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, il y a 14 ans, lors du gouvernement conservateur, les conservateurs ont supprimé 10 000 lits hospitaliers. Dans les années 90, le Parti démocrate a supprimé plus de 9 000 lits hospitaliers. Au cours des dernières années, nous en avons ajouté. Enfin, nous en avons ajouté plus de 1 000. Il y a 6 000 médecins de plus. Donc c'est trois fois supérieur à la croissance de la population. Nous avons 28 000 infirmières, de plus 2642 2 642 postes additionnels qui ont été créés au cours de la dernière année. Donc c'est toute une réalisation, étant donné que le gouvernement conservateur avait congédié 6 000 infirmières. Nouvelle question, le député de Simcoe Gray. Cette question s'adresse à la ministre des Richesses naturelles et des forêts. La ministre a annoncé que d'ici l'année prochaine, elle fermera la plante de graines d'arbres à Angus. Et donc, selon un communiqué de presse de son ministère, cette entité protège l'environnement, fait de la promotion de la biodiversité et fait de la promotion du secteur forestier. Donc, euh, en plantant des arbres, cette entité protège les espèces menacées et préserve des emplois du secteur forestier. L'année dernière, vous avez dépensé 1,6 million de dollars pour rénover cet établissement. Donc, le gouvernement a-t-il changé d'avis? Est-ce qu'il n'a plus l'intention de protéger nos menaces? Et nos espèces menacées, est-ce qu'il ne fait plus de la promotion des efforts contre le changement climatique La ministre, j'ai rencontré Rob Keane et Steve Hamilton et donc j'ai écouté leurs préoccupations. Les pratiques forestières ont évolué et donc la demande pour des services de cette entité ne sont pas si euh, importantes, donc ce n'est plus logique d'avoir euh, une installation si importante. Donc nous allons passer à une euh, Installations modernisées. Nous allons donc permettre aux pépinières de mieux répondre aux besoins des Ontariens. Il y aura des économies toutes très importantes à réaliser pour les contribuables de l'Ontario en raison des nouvelles politiques du gouvernement. Donc, nous serons mieux positionnés pour répondre aux changements en matière de changement climatique. Et donc, ceci fait partie de notre programme visant à planter 50 millions d'arbres Complémentaire, à la ministre. Nous parlons de la perte d'une ressource précieuse. Nous perdrons la capacité de protéger nos forêts en utilisant des espèces endémiques. Nos, mes commettants sont préoccupés. Et ce n'est pas une installation si importante, il n'y a que six emplois. Mais mes commettants sont préoccupés. De la perte de cette ressource qui sera jetée par votre gouvernement sans consultation. Les cultivateurs de ma collectivité indiquent que les graines produites sont tout à fait excellentes et l'entreposage de ces graines est tout à fait excellent. Et ce n'est pas aussi simple qu'un congélateur. Tant que la viabilité de Forêt Ontario et son programme de 50 000 arbres seront mises en péril. Mes commettants ont des questions à vous poser. Donc, je, je demande à la ministre est ce qu'elle va rencontrer mes cométants et est-ce qu'elle est qu est qu elle, elle leur expliquera la situation. La ministre, je voudrais remercier Rob Keane, qui m'a parlé. Il est représentant de Forêt Ontario et je remercie cette, cette équipe pour avoir réalisé le programme de 50 000 arbres et le défi de feuilles vertes. Nous allons étudier la situation et faire en sorte que nous répondrons aux, aux besoins des Ontariens et à ceux de nos partenaires. Le député d'en face est au courant du fait que nous collaborons avec nos partenaires pour garantir une transition fluide. Lui, il parle plutôt de la partisanerie. Nous passons à ah, un système modernisé qui réalisera des économies pour les contribuables de la province. Vous pouvez terminer Malheureusement, c'était son parti en 1996 qui a modifié le programme de pépinière de notre province. Et donc, c'est son parti qui a créé cette situation. Nouvelle question, le député de Windsor tecomse Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Bonjour. L'Ontario pourrait avoir les routes les plus sécuritaires en Ontario ou plutôt en Amérique du Nord. Désolé. Mais grand nombre de familles ont été touchées par des accidents et par des accidents mortels sur une, un seul tronçon de l'autoroute 401. Et donc, ce tronçon porte le nom l'allée du carnage demander aux amis de la famille Payne ou aux Brundert. Pendant longtemps, les commettants demandent une terre pleine sur ce tronçon de l'autoroute. Quand est-ce que des mesures seront mises en place pour améliorer la sécurité sur ce, ce tronçon de l'autoroute 401? La première ministre, je sais que le ministre de l'Infrastructure va vouloir en parler. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances aux familles qui ont été touchées par des accidents sur ce tronçon de, de l'autoroute. C'est une perte tout à fait terrible et on les écoute. Le ministre des Transports les rencontrera plus tard aujourd'hui. et nous irons de l'avant en vue de construire une ter terre plein sur ce tronçon de l'autoroute et le ministre parlera des détails. Le ministère travaille en ce moment pour euh, amorcer la construction de la terre pleine. Complémentaire, ces accidents ne se sont pas produits en secret et sans mesures de sécurité. Il y en aura davantage. L'autoroute 401 sera élargie dans la région de Toronto et il y aura davantage de camions qui traversent le pont à Windsor. Nous devrions se, nous sentir en toute sécurité. Pourquoi le gouvernement ne nous donne pas un plan quant à la construction du tiers-plein sur ce tronçon de l'autoroute? Le ministre de l'Infrastructure, la sécurité routière et L'une des priorités de notre gouvernement. Mon collègue, le ministre des Transports, prend très au sérieux toute préoccupation à cet effet. Aujourd'hui, il y aura des militants de, du secteur qui souleveront leurs préoccupations quant à la nécessité d'avoir des terres pleins entre Tilbury et London. Si j'ai bien compris, le ministre Del Duca rencontrera ces militants, y compris le député de Chatham-Kent-Essex, plus tard aujourd'hui. Ce seront des discussions tout à fait importantes à l'heure actuelle. Je suis heureux de vous dire qu'il y aura davantage de renseignements offerts par le ministre cet après-midi. Il prête une attention particulière à cette question et il a hâte de rencontrer le député et les commettants. Nouvelle question, le député du Tobago Nord. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Chris Ballard. Speak. Au cours des dernières 14 ans, la qualité de l'air en Ontario a été améliorée de manière drastique. Le réseau de la santé en est au courant. Nous sommes devenus le premier territoire des compétences en Amérique du Nord d'interdire la production d'électricité des centrales au charbon. Nous avons... Donc réduit le nombre de journées de smog en Ontario. Donc il y a moins de visites aux urgences en raison d'une réduction de l'incidence de des, des maladies respiratoires. selon un rapport, des morts prématurées liées à la pollution de l'air euh, ont chuté de manière importante depuis 2004. Les Ontariens respire mieux et vivent plus longtemps. Le ministre peut-il expliquer comment l'air de l'Ontario a été amélioré sous notre gouvernement? Merci au député de sa question. C'est une question très importante et lui il comprend très bien le dossier en tant que médecin. C'est une occasion donc de parler de nos mesures visant à améliorer la vie des ontariens. Comme l'a dit le député, nous avons réduit de manière drastique le nombre de journées de smog. En 2005, il y en a eu 53 53 journées de smog. Deux ans plus tard, il n'y en, en a eu aucun. Nous avons passé de 53 à zéro, en fermant les centrales au charbon. Nous avons ré réduit des émissions du de dioxyde de, sulf de, de sulfur et ceci en raison du leadership de notre gouvernement au cours des dernières années. Les Ontariens donc respirent mieux comparativement à il y a 14 ans. Complémentaire. Merci au ministre de son intendance et je lui ai parlé euh, tête à tête et je, je, je je comprends sa passion envers ce dossier. Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et c'est en raison des effets plutôt de l'utilisation des hydrocarburants. La moitié de la population Amérique du Nord sont de l'avis que le changement climatique a fait en sorte que les ouragans ont été très graves cette année. et donc il faut agir au niveau local et penser au niveau international. Donc notre gouvernement a mis en place des mesures visant à atténuer les effets du changement climatique. Le ministre peut vous parlait de nos, effets, de nos efforts visant à contrer les effets des événements météorologiques extrêmes. Le ministre, au cours de la dernière décennie, le changement climatique est devenu une question très importante à l'échelle du monde et ici en Ontario. Notre gouvernement a pris des mesures visant à atténuer les effets du changement climatique et pour rendre l'Ontario un leader dans le domaine. Nous savons que le programme de plafonnement échange, par exemple, qui crée des plafonds de pollution et qui réinvestit de l'argent dans des programmes visant à lutter contre le changement climatique, c'est la meilleure voie de l'avant. Mais nous ne sommes pas certains... Si les partis de l'opposition comprennent le changement climatique, le député de lambton Camp Middlesex a, gaz a fait un gazouille selon lequel Justin Trudeau ne devrait pas obliger les provinces d'adopter un programme de plafondement échange. Donc, les députés face, est-ce qu'ils pensent que ce n'est pas un problème pour notre province? Nouvelle question, le député de Chatham-Kent Essex. Merci, cette question s'adresse à la première ministre. Ça s'appelle l'allée du carnage. Le tronçon de l'autoroute 4 entre London et Tilbury, c'est l'une des routes les plus dangereuses de la province. Le 29 août, un pick-up a traversé le centre de l'autoroute près de Dutton et a heurté une camionnette. Deux, il y avait deux personnes là-dedans, une mère et sa fille de 5 ans. Elles sont mortes et... Le conducteur fait face à des accusations criminelles. Il s'est avéré qu'il avait des facultés affaiblies de l'alcool et du cannabis. Donc, rien, ne peut, rien ne peut maintenir en vie ces personnes, mais un terre-plein central empêcherait de tels accidents. Certains des amis des décédés sont ici dans la tribune. Un terre-plein aurait empêché ce, cet, cet accident. Le gouvernement, quand construira-t-il construira ce terre-plein? Une fois de plus, Monsieur le Président, mes meilleures condoléances aux familles. Il n'y a aucun mot qui peut atténuer la peine et la douleur des familles et ont fait beaucoup d'efforts de façon constante pour avoir les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Ça fait longtemps que les routes en Ontario sont les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord, mais il faut faire davantage sur ce tronçon d'autoroute. Je voudrais féliciter le député de Chatham, kent Essex, de se faire le champion de cet enjeu. C'est lui qui a sauvé l'enjeu il a toujours été clair quant à ce qui devait être fait, mais je veux, à ce moment-ci, laisser savoir aux députés que le ministre ministère va installer un terre-plein. C'est en cours. Je vais poursuivre pendant la complémentaire. complémentaire. Merci, premier ministre. De retour à la Première ministre, Marc Lafontaine, il a été tué dans un événement isolé à Alissa sur la route du carnage. Une remarque a frappé un autre véhicule. Monsieur Lafontaine et sa sœur sont ici aujourd'hui. Je félicite ou je remercie le ministre de bien vouloir rencontrer les familles. J'ai une pétition de plus de 4 000 signatures de l'Ontario qui demande d'avoir un terre plein. Je vais lire cette pétition cet après-midi dans le journal des débats. Jeff Yorick, mon collègue de, de Middlesex, London, veut davantage de sécurité. Première ministre. qu'est-ce que le gouvernement fera et qu'il faudra avoir un terre-plein pour rendre cette route plus sécuritaire. Monsieur le Président, une fois de plus, il faut avoir un terre-plein. Le ministère s'y attarde à ce moment-ci, en fait la conception. Oui, il y aura un terre-plein. Il est important, cependant. Je crois qu'il est important qu'une famille ait l'occasion de rencontrer le ministre parce que moi-même, j'ai été ministre du transport pendant deux ans. Il y a toujours un dialogue concernant le matériel, la conception d'un tel ouvrage public. Et j'ose espérer, je dis aux députés de Lambton-Kent Middlesex, lui et les familles... Chatham-Kent-Essex, Chatham Chatham Kent, Chatham Kent oui, je le répète, Chatham-Kent-Essex, il pourra rencontrer les familles, poser des questions au ministère et au ministre des Transports, mais nous sommes d'accord qu'il faut un terre plainte. Hamilton Stoney Creek. Ma question s'adresse à la Première ministre. Ce matin, le gouvernement libéral a annoncé que 400 personnes ont signé un projet pilote de revenus à, à Brantford et Hamilton. Nous sommes préoccupés par le montant reçu, il est inadéquat et les maintiendront sous le seuil de la pauvreté. Si par contre, ces personnes font l'objet de recouvrements et d'autres personnes, pourront faire l'objet de recouvrement et selon le coordinateur du projet pilote de revenus. C'est inacceptable. Les personnes qui sont à Massim ne font pas l'objet de recouvrement, mais ils savent que ceux qui ont un revenu garanti feront l'objet d'un recouvrement. Et les gens de ma circonscription ont demandé de ont encouragé la population à ne pas euh, s'inscrire à ce programme. Est-ce que la première ministre, que ces revenus peuvent faire l'objet de recouvrement de dettes? Va t elle apporter des modifications pour que ce ne soit pas le cas, première ministre. Merci, M. le Président. Bien, j'apprécie la question de la part du député d'en face. Je comprends. J'ai posé des questions à cet égard les réponses que j'ai reçues du personnel. Il n'y aura pas des milliers, des centaines, mais des milliers de personnes qui pourront être admissibles à ce programme pilote de revenus garantis. Quant aux questions concernant les règlements, les critères d'admissibilité, des ajustements devront être faits. Oui, c'est un projet pilote. Cela n'a pas été fait depuis des décennies. On en parle depuis très longtemps, en fait depuis 30 ans, 35 ans, mais aucun gouvernement, jusqu'à ce moment-ci, aucun gouvernement n'a pris la responsabilité d'avoir un programme pilote en place et de découvrir si, si un tel programme peut aider la population. Oui, on consacre beaucoup d'efforts pour bien faire les choses complémentaires. La pauvreté affecte la première ministre. Ça va prendre des années avant que, à savoir si le projet de pilote deviendra un programme généralisé. C'est la réalité de la population. Nous avons une solution, le projet de loi 6, euh, ministre, de, sur la modification pourrait diminuer la pauvreté tout de suite en créant, en créant une commission et toutes les recommandations pour déterminer le taux euh, de revenus garanti de faire adopter le projet de loi 6 pour permettre à la province de faire une bonne expérience. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a empêché l'adoption du comité pardon, du projet de loi en comité? Vous savez quoi, Monsieur le Président? Comme je l'ai dit, le projet de loi, pardon, le programme pilote de revenus de base est un programme qui s'insère dans la lutte contre la pauvreté. On veut bien faire le choc. Mais le, la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse veut également revoir tout le système d'aide sociale. En plus, on reconnaît que les gens doivent être aidés, qu'il y ait des droits de scolarité gratuits pour plus de 300 personnes, salaire minimum à 15 dollars, régime médicaments pour les jeunes de moins de 25 ans. Ce sont des aides qui sont en place pour s'attaquer à la pauvreté à l'échelle de la province. On peut le faire davantage et le programme pilote de revenus garantis est un élément de ce programme. Ma question est pour le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Réconciliation est une priorité C'est une priorité du gouvernement, c'est que la réconciliation. Est davantage qu'un événement ou une excuse. C'est un parcours, c'est un parcours qu'on doit faire ensemble avec nos partenaires autochtones dans ma circonscription et sur le territoire des, des Algonquins. Le gouvernement a pris des mesures importantes d'avoir un traité moderne avec les Algonquins. Est-ce que le ministre peut donner davantage de l'information pour mieux, pour améliorer? la relation avec les Autochtones et qu'ils aient avec les Inuits un meilleur avenir. Ministre, merci. La réalité est la suivante. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, la relation avec les Autochtones à l'échelle de l'Ontario était difficile et, était, et il y avait une crise permanente à cause du manque de respect pour leur culture. Après, notre arrivée arrivés au pouvoir en 2003, nous avons lancé l'enquête de Watch à leur demande. C'est cette enquête qui a permis d'avoir des recommandations pour améliorer les liens avec les Autochtones, y compris avoir un ministère des Affaires autochtones depuis la création de ce ministère. Nous avons travaillé au jour le jour pour nouer de bons rapports avec les Autochtones et assurer leur meilleur avenir. On a éliminé des obstacles. On a appuyé la revitalisation culturelle. Nous avons pris des mesures pour régler les problèmes historiques avec eux. Complémentaire, merci. Merci au ministre pour ses réponses, pour son engagement qui inspire tout et chacun. Monsieur le Président, je comprends que le député d'en face a voté contre les budgets qui donnait de l'investissement dans les collectivités autochtones en 2014. Il y avait un budget pour des investissements dans les, dans les collectivités urbaines dans l'anneau de feu. En 2015, le budget comprenait d'avoir de l'eau potable pour les Premières Nations. Le parti d'en face a voté contre en 2005 dans le budget avec des investissements en santé et pour lutter contre la violence envers les femmes. Le but, les conservateurs ont voté contre. Puis cette année, il y avait un engagement historique de la part du gouvernement. Je voudrais que le ministre fasse état de l'impact de ces mesures. Voici ce que le gouvernement a fait. Nous nous sommes excusés pour leur rôle dans, dans le cas des écoles résidentielles. On a investi à la hauteur de 250 millions pour le parcours de réconciliation. On a investi 103 millions de dollars pour lutter contre la violence contre les femmes. Nous avons réglé des traités. Nous avons donné 103 millions de dollars aux Premières Nations. Nous avons engagé 95 millions de dollars pour les collectivités autochtones en matière de développement économique. On a adopté la semaine de réconciliation. Et nous avons maintenant une semaine qui s'élève les Autochtones chaque année. C'est une honte pour les partis d'en face ont voté contre cette entente historique pour avoir un meilleur avenir pour les Autochtones dans cette magnifique province. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Conformément au règlement 38, le député de London, Fanchas, s'est satisfait de la réponse donnée. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée concernant les problèmes systémiques en soins de longue durée. Ce débat sera débattu à 18h cet après-midi. Nous avons un vote différé en deux secondes Lecture du projet de loi sur les privilèges dans le secteur de la construction. Sonnerie de cinq minutes. Your seats. Député, députés, veuillez rejoindre votre fauteuil. Le 12 septembre 2017 a proposé la deuxième lecture du projet de loi. Madame Matthews a posé la question, a demandé la mise aux voix. Tous ceux qui sont pour se lèveront et attendront d'être nommés. Ms. Wynn. Ms. Ms. Ms. Matthews. Mr. Hoskett, Mr. Hoskins. Mr. Hoskins. Mr. Shirelli. Mr. Dugard. Mr. Dugard, Ms. McCharles, Ms. McCharles. Mr. Mr. McMeekin. Mr. Mr. Takara. Mr. Mr. Cole. Mr. Mr. Bordnetti. Mr. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Mr. Dillon. Mr. Ballard, Mr. Chan. Mr. Marie. Mr. Coteau. Mr. Maurini, Mr. Couttel, Mr. Couttel, Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Leo. Mr. Flynn. Mr. Flint, Mr. Thibault. Mr. Madame Lalonde. Mr. Coddry. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Ms. Manga. Mr. Kraft. Mr. Ms. Darmel. Ms. Darmel. Ms. McGarry. Mr. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Morrow. Ms. Jasset, Mr. Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Ms. Albanese, Ms. Albanese, Ms. McMah. Ms. McMahon, Ms. McMahon, Harris, Mr. Milchin, Mr. Milch, Ms. Wall, Ms. Mr. Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Daw, Mr. Dawn, Ms. Ms. Hogarth, Ms. Koala, Ms. Kowala, Ms. Malby. Ms. Ms. Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Mr. Potts, Mr. Ronaldo, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Ms. Verniel Ms. Verniel Madame de Rosier. Madame tous ce... ceux qui sont contre, veuillez vous lever et attendez d'être nommé par le greffier. McLeod. Ms. McLeod, Ms. Jones, Ms. Jones, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Clark Mr. Fidelity, Mr. Fidelli, Mr. Iacobuski. Mr. Iacobuski. Mr. Hillier, Mr. Mr. Miller, Harry Sabascoca, Mr. Miller, Perry Samuskoka. Mr. Mr. McNaught, Mr. Mr. Scott, Ms. Ms. Thompson. Ms. Thompson, Ms. Monroe, Mr. Urick, Mr. Uric. Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Bailey, Mr. Bailey. Mr. Romano, Mr. Romano, Mr. Mr. Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Harris, Mr. Harris. Mr. Nichols, Mr. Nichols. Ms. Marteau. Ms. Marteau, Mr. McDonnell. Mr. McDonald, Mr. Petipe, Mr. Petipis. Mr. Coe. Mr. Bisson, Mr. Bisson. Mr. Van Mr. Van Mr. Tavins, Mr. Tavins, Mr. Tavins, Mr. Miller, Hamilton East Stoney Creek, Mr. Miller, Hamilton Creek. Ms. Taylor, Mr. Natasha, Mr. Nattishaw, Nattishaw, Ms. Armstrong, Ms. Ms. Fife, Mr. Mr. Mr. Hatfield, Mr. Hatfield, Ms. Gretzky, Ms. Betzky, Ms. French. Ms. French. Les oui, 52. Les non, 39. Les oui étant 52 et les non, 39, je déclare la motion adoptée. M. Nagvi a proposé la seconde lecture du projet de loi portant deuxième lecture du projet de loi 52. J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. Selon moi, les oui l'emportent. Convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes. Monsieur Macfie a proposé la deuxième lecture du projet de loi 142. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever et attendez d'être nommé. M. Souza, M. Wynne, M. Matthews, M. Hoskins, Mr Shirelli, Mr Dugan, M. McCharles, Mr McMeekin. Mr. Takar Mr. Mr. Cole, Mr. Cole, Mr. Barnetti. Mr. Barnetti. Mr. Delaney, Mr. Delaney. Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Chen. Mr. Chan, Mr. Chan, Mr. Couture. Mr. Couture. Mr. Coteau, Ms. Ms. Hunter, Mr. Leal, Mr. Mr. Flynn Mr. Thibault Mr. Thibault. Madame <laughs> Lillard. Madame Lillard. Mr. Cardiff. Mr. Madame Lalonde Madame Mr. Codri, Mr. Mr. Dixon, Mr. Mangas, Mr. Craft, Mr. Miss Ms. McGarry, Ms. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Morrow, Mr. Ms. Mr. Zimmer, Mr. Ms. Albanese, Ms. Albanese, McMahon, Ms. McMahon. Mr. Harris. Mr. Milchin. Ms. Wall. Ms. Wall. Ms. Wall. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dahl. Mr. Daw. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Koala. Ms. Molly. Ms. Mali Mrs. Martins. Mrs. Martin. Martins. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Ronaldo. Mr. Ronaldi. Ms. Verniel Ms. Verniel Madame de Rosier. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Mr. Renil. Mr. Mr. Mr. Mr. Sorry. Mr. Hillier. Mr. Hillier. Mr. Arnott Mr. Arnaud. Mr. Hardman. Mr. Hardman. Mr. Ms. McCloud. McLeod. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidel. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Miller. Mr. Miller Mr. McNaught. Ms. Scott. Ms. Scott. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Ms. Monroe. Ms. Monroe. Monroe. Mr. Monroe. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Bailey. Mr. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Osterhoff. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Ms. Marteau. Mr. McDonnell Mr. McDonald. Mr. Mr. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Mr. Vantour. Mr. Vantour. Mr. Tabb. Mr. Tabb. Mr. Miller, Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller, Hamilton East Stony Creek. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Natterjack. Mr. Natterjack. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Madame Jellyman. Madame Jellyman. Ms. Fife. Ms. Fife. Mr. Yamanta. Mr. Yamanta. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. Gretzky. Ms. Gretzky. Ms. French. Ms. French. All those opposed, please rise by the time be recognized. To ceux qui sont encore, veuillez lever et attendez d'être nommé par le greffier. Les oui, 92, les non, 0. Les oui, étant 92, et les non, 0. Je déclare la motion adoptée. En troisième, le procureur général, je demande que le projet de loi soit envoyé au comité de l'Assemblée législative. Il sera envoyé au comité de l'Assemblée législative. Rappel au règlement. Je voudrais corriger ma déclaration. J'aurais dû dire. 172 emplois créés directement et indirectement on, au Canada et non pas en Ontario. C'est un rappel au règlement accepté. Il y a, étant donné qu'il n'y a aucune autre mise aux voies différées ou autre point à l'ordre du jour, la Chambre ajourne ses travaux jusqu'à 15 heures.